Prends, prends. Pant Pant Pant Pant Pant Pant Pant Pant Pant Pant Pant Pant Pant voilà Pant y a y a Pant une, une Voilà. Vas-y de l'autre oh, côté, le ben, bon pas de jean, ne passe pas. Plus non, là, plus là je plus passe plus passe dans le champ de tir. Encore. Voilà. Là, viens là. Arrête, Je passe dans le champ de tir. Voilà. Très bien.